Merci, merci à tous. Nous arrivons aujourd'hui au palier de 10 000 francs. C'est un beau palier, seulement une semaine et un jour après le début de la campagne de recherche de dons pour sauver les collections du Musée Bolo. Vous le savez, le Musée Bolo, c'est donc des collections, mais c'est aussi une association, une association de passionnés qui répare les machines, qui les fait fonctionner, c'est très important pour nous, et aussi qui organise des événements pour montrer au grand public ce que c'était que l'informatique d'un ancien temps et le rapport entre cette informatique de l'époque et l'informatique du présent et du futur. Alors 10 000 francs, effectivement, c'est un beau palier, mais ça ne suffit pas. Vous le savez, nous cherchons 40 000 francs pour la fin du mois de juin. Alors, s'il vous plaît, continuez à partager, continuez à parler de nous, continuez à parler de notre campagne. Parlez-en autour de vous, parlez-en sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et ensemble, sauvons les collections du Musée Bolo.